C'est officiel, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini ont été dévoilés ce soir durant la Keynote d'Apple. Vous avez loupé cette Keynote Je vais vous faire un résumé rapide pour savoir surtout les nouveautés et avoir mon avis s'il faut l'acheter ou non. Quelles sont les nouveautés de l'iPhone 13 Apple a gardé le même état d'esprit que l'année dernière en proposant un format iPhone 13 et un format iPhone 13 mini. Même état d'esprit, même format. Globalement, les gabarits de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini seront les mêmes que celui de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini. On sera sur un écran de 6,1 pouces sur l'iPhone 13 et 5,4 pouces sur l'iPhone 13 mini. Mais si vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà peut-être les modèles de l'année dernière. Alors que vous vous demandez quelles sont les nouveautés. La principale nouveauté de l'iPhone 13, 13 et de l'iPhone 13 mini au niveau du design, c'est l'encoche. L'encoche intégrant la caméra frontale de 12 mégapixels a été réduite. Enfin, on n'est toujours pas sur un poinçon, mais on est quand même sur une encoche moins large. Pour finir côté design, on aura aussi une nouvelle finition rose. On gardera les bords plats et on aura une céramique shield plus résistant que le vert de n'importe quel autre smartphone. Ces deux téléphones vont intégrer la nouvelle puce A15 d'Apple qui promet d'être 50% plus rapide que la concurrence sur le CPU et 30 sur le GPU. Les iPhone 13 et 13 mini vont aussi intégrer un nouvel écran plus lumineux. C'est un écran Super Retina XDR true Tone avec une luminosité maximale de 800 nits en standard et une luminosité maximale de 1200 nits en HDR. Ils seront certifiés IP68 pour être résistants à l'eau et bien entendu 5G. Ça, c'est les nouveautés à l'avant du téléphone. Maintenant, parlons un petit peu de l'arrière du téléphone. Oui, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini ont un plus grand capteur photo principal ainsi qu'une stabilité mécanique du capteur. En plus de ce capteur principal, ils vont se doter aussi d'un capteur ultra grand-angle à l'arrière de 12 mégapixels. Toutes ces nouveautés au niveau des capteurs photos permettent à Apple de proposer un mode cinématique qui permet de profiter d'une très grande qualité dans l'enregistrement vidéo. Les algorithmes vont permettre automatiquement de changer les focales en fonction de ce qui passe sur la scène, c'est-à-dire faire pratiquement un autofocus automatique. Pour finir, l'autonomie a aussi été améliorée, ce qui va permettre de grappiller quelques heures en plus grâce notamment à la algorithme qui va économiser cette batterie malheureusement plusieurs fonctionnalités tant attendues, notamment un écran qui allait au delà de 60 Hz, n'est pas d'actualité ni bien entendu la recharge en usb c mais on a quand même un iphone 13 et un iphone 13 mini qui permettent d'aller un cran au dessus de l'iphone 12 si vous avez un iphone 12 ou un iphone 12 mini pour moi ça ne vaut pas vraiment encore le coup de changer malgré ces petites améliorations en fonction de vos utilisations mais pour une utilisation normale ça ne changera pas votre quotidien merci d'avoir regardé ce petit résumé petite vidéo en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vivez high tech dites moi si vous pensez acheter un iphone 13 ou un iphone 13 mini merci et à bientôt sur ma chaîne